Bonjour, alors, l'erreur la, la plus commune, c'est de négliger les lunettes de son enfant. De se dire, je mets pas cher parce que de toute façon, c'est un enfant et qui va les abîmer, etc. etc. Alors, pourquoi c'est une erreur Je ne dis pas d'aller mettre des fortunes. Hein. Euh, mais pourquoi c'est une erreur C'est parce que le système visuel de l'enfant est en plein développement. Il se développe parce qu'il reçoit des informations et autant que ces informations soient les bonnes et de bonne qualité. Sinon, il ne se développera pas correctement. Donc, sachez que euh, chez Atoll, on, on a une garantie euh, sur toutes les montures pendant deux ans. Donc, ne vous faites pas de soucis. Mais c'est surtout au niveau du verre, dont je voulais vous parler qu'il ne faut pas négliger. Il faut vraiment prendre en considération ses besoins, si c'est à but éducatif, s'il si ne voit pas l'école, etc. Et s'il faut les changer dans un an, oui, je sais, euh, il faudra les rechanger. Ce n'est pas pour ça que ça va coûter des fortunes. Mais il faut, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il ne faut absolument pas négliger les lunettes de vos enfants. Euh, c'est pas un accessoire, c'est pas une mode. Et si ils les ont, c'est qu'ils en ont besoin et leur système visuel en a besoin pour se développer correctement. C'est vraiment très très très important. Voilà. Mais écoutez, c'était assez court aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt chez Adolais.